Ce gars qui fait des siennes. Voilà, c'est les départ. Bon départ pour Northern Spy. Il y a aussi Prince of Persia qui va essayer de ne de, de pas tirer en tête. Mais regardez Chilicon Carney à l'extérieur, qui va disputer le commandement au cheval de l'écurie Gajedar, Prince of Persia. Puis nous avons en troisième position, bien placé à la côte Hustin, euh, Northern Spy en quatrième position, à son intérieur, se trouve Sierra. Puis nous avons le cheval who saw thunder à son et Yamambo Et puis ça, nous avons un et le dernier cheval, c'est Clouded Hill. Les chevaux sont déjà dans la descente, 800 mètres environ à courir. Chilicon Carne toujours en tête avec une bonne longueur d'avance sur à son extérieur, Segoy. Puis à l'intérieur, il y a Prince of Persia, suivi de Hustin. Northern Spy est en cinquième position, suivi de CR. Puis nous avons les autres chevaux en dernière position pour l'instant. Eh bien, c'est Honey. Les chevaux vont tourner dans quelques instants, toujours en tête. Silicon Kane avec une demi longueur devant Sogoy qui commence son attaque. Regardez, Northern Spy qui a amorcé son attaque de très, très loin. À son intérieur, surtout Hustin, les deux chevaux vont se livrer bataille pour la victoire dans cette épreuve. Les deux sont bottes à bot. Hustin a l'avantage pour l'instant. Le à l'extérieur, nous avons Northern Spy, Northern Spy, Hustin, Northern Spy, Sierra arrive, mais ce sera Northern Spy qui va remporter cette course. Northern Spy gagne cette épreuve. Belle performance de Sierra à l'intérieur, mais je crois qu'il a pris la deuxième place ou la troisième place. La victoire appartient à Northern Spike qui a fait le démarrage au bon moment. Regardez, il est parti d'assez loin, je dirais. Et là, il va être mis sous pression. Mais regardez, Rakesh Boguerotti redresse sa monture. Et puis ça, eh bien, il dit, allons-y, mon vieux. Il y a du travail à faire. Regardez Hustin sous la cravache de Tia. Regardez Sierre se faufilant entre Segoy et Hustin pour venir sur la fin. Et à l'extérieur, Mamboroc. les cinq chevaux vont, enfin les quatre chevaux vont se livrer. Bataille. Et puis la victoire va sourire. Regardez. Il a déjà course gagnée. Et Bagheretti ne sont même pas la cravache. Le cheval a gagné. Donc, victoire de Northern Spy.